Je me suis fait avoir putain. Je sais que le feu il était pour moi. Salut les amis, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo, en route pour le taf, vous connaissez la chanson. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Merci Amigo. Euh, toujours mal au côtes, ça passe un peu, mais j'ai mal, j'ai mal. Et euh, voilà, on est mardi, pas d'entraînement, parce que j'ai mal et parce que j'arrête arrêté aller deux fois par semaine. Ça fait déjà une semaine que c'est le cas, je vous apprends rien. Euh, voilà, au Brésil les choses tournent pas trop mal, n'est-ce pas Puisque Bolsonaro, euh, en tout cas au premier tour, il est dépassé. Le Trump brésilien perd sa place, a priori. Affaire à suivre Il est fade à lui. conduit n'importe comment. Il arrive à fond la caisse derrière moi en faisant des appels de phare sur 400 mètres. Merci compagnie. c'est bien les BM. Tout quand elles sont neuves comme ça, le problème c'est que les mecs ils ont peur de les abîmer quoi. Pas le problème. C'est pas un problème parce que du coup ils sont hyper prudents rend bien leur face et pour ceux qui ont un peu plus rien à faire de la mécanique le temps devient long genre eux <rire> oh putain les côtes ailleurs oh, ça m'a rien fait là et aujourd'hui ça fait mal à cet endroit là oh. Jump, tout dans les jambes Hop, oh, même pas mal Le deuxième Même pas mal Oh mais là bas ça m'a fait mal Au oh, feu là l'espèce de petite tranchée Non Bon si, t'as eu de la chance Mais dans l'idée tu recommences pas s'il te plaît tu fumes un truc qui sent la Provence, donc euh, pas cool. Bon, J'en sens, il y a des limites quand même, hein. mais c'est pas la scientifique quoi. Il n'y a pas de gyrophare, il n'y a aucune notion de priorité. Bon, voilà, l'allée était euh, plutôt calme. Là, il en faut aussi, on ne va pas se passer des méga trucs tous les jours non plus. garé comme un goré. Hein. Pas de périph ce soir mes amis. On va visiter Paname. On va pas visiter parce que c'est un itinéraire qu'on connaît. Il n'y a pas grand chose à voir. Mais. Oh, voilà quoi pas périph. C'est très très calme ce soir hein. Jusque là il ne se passe rien Je n'ai rien à vous dire Non Je n'ai rien à vous dire Ah si c'est ça que je me demandais Porte Dauphine, porte d'auteil Je sais que le périph' il est fermé sur une grande portion Mais je ne savais pas où il rouvrait Et manifestement il rouvre Porte Dauphine Donc à la porte de la muette Par laquelle on passe dans ces conditions-là n'est elle-même pas ouverte aujourd'hui. Euh, porte Dauphine. Et euh, c'est rentré pour sortir pour de vrai du coup. Si j'arrive à la trouver. Porte Dauphine, oui c'est tout droit, c'est ça. C'est là, porte de la muette. Et du coup, porte Dauphine, c'est tout droit là-bas. Oh, biker. Non, scooter. Non, biker. Porte de fine celle-là. En revanche je ne sais plus où est l'accès du périph, puisque d'habitude c'est dans l'autre sens. N'est-ce pas Si c'est celui-là. évidemment, ils ont changé le sens de circulation, ils ont pas réorienté les panneaux. L Intérieur, c'est bon, c'est celui-là. Et on sort et voilà Porte de pin, porte maillot J'espère que vous avez passé un bon trajet Sur le périphérique de Paris N'hésitez pas à nous laisser un avis sur TripAdvisor Nos placeuses sont rémunérées au pourboire Merci Pour votre générosité Ah par contre je fais le mariole Mais là j'ai une poussée de douleur aux côtes ce soir C'est horrible, je sais pas ce que j'ai Mais je maintiens qu'elles sont pas pétées hein, Parce que c'est musculaire en fait, je pense qu'elles ont bougé Et que ça a bougé tous les muscles De la cage thoracique Et que c'est pas quelque chose d'habituel Et que du coup, le euh, temps que tout se remette en place dedans Ça fait super mal Mais euh, ouais tu vois, j à, Je bouge, je respire, je me lève Je marche, je mange, j'éternue Quand j'éternue j'ai envie de mourir mais je meurs pas Alors que quand elles sont pétées tu meurs T'as même pas le temps d'avoir envie de mourir Donc euh, voilà Mais bon, non, n'est pas moins que ça reste Hyper douloureux et j'ai failli revoir moi, heureusement on a changé de voie au bon moment. Juste avant le trou assassin d'hier. Non mais alors ça, une voiture sans permis sur l'autoroute, on aura tout vu. Bon les amis, merci d'être resté jusque là. Bonne soirée, bonne nuit, à demain. Euh, J'ambitionne d'aller courir demain avec le mal de coton. On va voir ce que ça donne, je vous en dirai plus euh, dans la vidéo de demain. Allez